Alors, je suis aujourd'hui à Central Lyon pour un atelier Design Thinker. Et Central Lyon, en fait, a organisé un programme qui s'appelle le Central Digital Lab et qui a l'intention de former des Chief Digital Officer, des CDO. Et pour ces jeunes qui, qui pulsent vite, qui ont un niveau technique très, très important, très, très bon, il est très, très important pour eux de comprendre en fait que avant de faire du Scrum, donc avant de développer, de produire une solution digitale, il y a une phase de conception. Parce qu'il s'agit de savoir, et ça c'est le rôle du Product Owner, le petit point jaune, il s'agit de savoir qu'est-ce qu'il faut développer. Donc quelle est la proposition de valeur que l'on peut apporter euh, aux utilisateurs. Donc pour ces jeunes qui ont un profil très technique, en fait il est très très important de comprendre cette centricité utilisateur. On ne fait pas de la techno pour de la techno, mais on fait la techno pour un usage, pour répondre à un besoin et un besoin critique. De manière à avoir des fonctionnalités, des services digitaux qui correspondent vraiment à ce besoin. Et c'est là l'enjeu en fait, de cet atelier Design Thinker au sein de l'école centrale. Je trouve que c'est intéressant parce que, sachant qu'on les des hard skills, euh, là ça rend des, des compétences pour, euh, de, pour être plus créatif, pour euh, avoir de nouvelles idées, pour euh, prendre le besoin de l'utilisateur, alors que jusque là, tous les cours qu'on a eu, c'était euh, plutôt sur les technologies, pour se mettre à niveau euh, techniquement. Et là c'est intéressant parce qu'on pense vraiment à, à, à, on cherche vraiment à résoudre le problème, mais euh, pas du point de vue technique mais vraiment du point de vue de l'utilisateur. Et après, ce que nous apporte techniquement, c'est à travailler en équipe. Je pense que ça, c'est très utile et à savoir avancer dans un projet pour identifier le besoin de nos